Salut tout le monde, on se trouve pour une nouvelle vidéo sur Heroes généraux On est parti, on va être fantassin puisque on a que des fantassins dans notre équipe. Et je sais même plus quel c'est Wolfra Zimmerman, Wolfart Zimmerman. Comme je les prononce jamais à voix haute, je, je retiens c'est Wolfruc et Zimtruc. Euh, zim, zim, zim, c'est lui Hop On sait qu'il y a des gens dedans Ouais, il y a des gens Si tu veux passer devant avec ton lance-lame Ne t'en prive pas Aïe alors lui il joue à la mitraille... mitrailleuse, mais il, il a le... le bonus pour, pour, pour pas qu'on sache d'où il tire. Ce qui m'étonne. J'ai l'impression qu'il zigzag comme si on était sous les tirs de balles. Ce qui va bientôt être le cas, mais... Pour l'instant qui nous embête il est où ce petit bonhomme ah, il est plus loin derrière Là. Hop je crois que mon pote l'a eu Oh un blindé, yeah. prenons notre super sulfur. Non Je voulais y aller Notre Super Sulfur Saleur. What qu'est-ce qui me coince Hop, sur un caillou C'est un peu terrible parfois d'apparaître sur un caillou et. De se dire ok bah. J'ai plus qu'à sortir de mon véhicule. C'est là je pense Moi je voulais voir le blindé Oh non Ouais c'est un peu frustrant de pas le voir descendre merci et là le blindé non il est là hop péter les chenilles J'ai redétruit la chenille gauche parce qu'il est en train de me le réparer Il y a le mec juste à côté Aïe ah, yeah. aïe Le truc avec ces mitrailleuses c'est que Pour qu'elles aient plus de balles Faut le faire Bon, on a eu le blindé et on a eu son conducteur. Ce qui leur en fait plus que 4. D'ailleurs, je pourrais spec combien ils en ont. Pareil pour les véhicules de ralliement, pour savoir s'il y en a un qui apparaît en plus ou pas. Il y a quelqu'un qui dessus. Je <rire> sais pas vraiment ce qui m'a pris de, de, de me dire. Hum, ouais, on va prendre notre. Euh, mon fantassin anti-char. Et on va se mettre tout là-haut. En espérant que les gens ne tirent pas dessus. Hein. Je pense que comme je voyais personne et que j'en avais marre, je me suis dit. Non, autant que je vois des gens. Même s'ils si me voient d'abord ou je sais pas quoi. Ah ah. Je vois là. On va lancer en cloche dans la maison. Ah Je sais pas si j'ai le temps de lancer. Il n'y a pas eu de bruit. J'aurais peut-être euh, prendre mon fantassin sniper. Et garder leurs arrières. Ah je suis trop fort, je sais craquer une voiture par l'arrière et en même temps recharger mon arme. Moi je dis... C'est pour ça que les Russes perdent. Bonjour monsieur le blindé. Hop, toi tu t'en vas. Eh ben c'est l'occasion de reprendre mon bonhomme antichat. J'ai eu le temps d'avoir Man On est en train de gagner. Hop, bonjour toi. Et on a terminé la partie par un joli kill au Panzer Bûcheux réalisé par Hydrolien. Bravo à lui, ce fut une partie rapide. Euh, on va lui mettre 5 étoiles.